Si nous avons des gens qui pas que ne Par exemple, un an, si Vous avons un un an, si un an, hum si un un an, si un an, un Ah non non. non <rire> un justice américaine, settle number lepp luñuma topé freedom total okay. Okay, le de ma le le le entreprise entreprise dok, te, sa la <laughs> euh, euh, entreprise comptable